Merci Monsieur le Président, Madame la députée, euh, merci pour cette très belle question formulée euh, avec de nombreuses citations. Je vous en remercie parce que euh, vous avez tout à fait raison. Le... Combat contre l'uniformisation des pratiques, contre la standardisation des goûts, que ce soit les goûts littéraires ou plus largement les goûts en matière cinématographique, d'audiovisuel, de musique, est un combat que la France doit mener. Si la France ne menait pas ce pays, qui pourrait ce combat Qui pourrait Quel pays pourrait, pourrait le mener Donc, je partage entièrement votre, euh, votre enthousiasme pour euh, continuer à faire que la France soit euh, en pointe sur ce, ce combat contre des opérateurs qui sont euh, un peu hors sol, au-delà des, des frontières, qui ne payent pas d'impôts, qui, qui ne contribuent pas au financement de la création et qui euh, aussi menacent euh, la diversité culturelle. Nous avons euh, pour revenir au soutien des librairies indépendantes, et vous savez Madame la députée, puisque nous étions ensemble euh, vendredi dernier dans une librairie indépendante de votre ville à Uzerche, à quel point nous sommes attachés à maintenir ce réseau dont nous voyons bien euh, euh, la tristesse qui naît du fait que ces réseaux aient complètement disparu dans ces pays qui n'ont pas su les, les soutenir. Nous avons mené un plan librairie depuis maintenant 2012 qui a permis à un certain nombre de librairies indépendantes de faire face à la concurrence déloyale de ces plateformes numériques. Et dans ce contexte où l'ensemble de la chaîne du livre est fragilisé, bien évidemment, le, ce plan de soutien à la librairie est absolument indispensable et a permis, de se moderniser, a permis aux librairies de se moderniser et de conforter leur modèle économique et culturel. Pas moins de 11 millions d'euros ont été mobilisés par le ministère de la Culture pour aider ces librairies à faire face à une conjoncture défavorable. Les éditeurs s'étaient également engagés à participer substantiellement à cet effort. Je crois pour ma part qu'il faut continuer à travailler avec les libraires, avec les éditeurs, travailler notamment avec les libraires sur les questions de formation, parce que, nous l'avons vu ensemble vendredi, rien ne remplacera jamais la médiation offerte par un libraire par rapport à un algorithme froid et, et automatique. Et je crois que nous devons, ensemble, avec le Parlement et, et bien sûr tous les libraires indépendants qui souhaitent pouvoir ajuster leur modèle à, à la transition numérique, à aller de l'avant pour soutenir financièrement les librairies, mais aussi pour euh, travailler sur des questions de formation euh, afin de les accompagner euh, dans la transition numérique. Merci Madame la Ministre. Nous en avons terminé avec les.